Il peut se passer deux jours, on peut voir les contenir deux jours, malheureusement de nuit, bah on ne les verra pas. Et si jamais ça tape, bah ça va taper fort. <musique> En effet, c'est une passion. Ça fait maintenant 28 ans que je fais de la voile. Ça fait 24 ans que je fais de la compétition. Euh, mon terrain de jeu, étant né en Martinique, vivant maintenant en Guadeloupe, mon terrain de jeu, c'est la Caraïbe. J'ai eu la chance, sur les trois dernières années, si on retire l'année Covid, d'avoir gagné les trois épreuves majeures dans la Caraïbe. Donc les voiles de saint Saint-Martin en 2019, l'année du Dragata en 2020 et la semaine d'Antigua en 2022. Moi, ce qui est là, clairement sur l'océan, ce qui peut me faire peur, c'est les cétacés. On entend beaucoup parler en ce moment d'attaques d'or qui justement détruisent les safrans des bateaux. Les safrans qui sont nos systèmes pour contrôler le bateau. Donc si on n'a plus de safran, bah, ça devient un peu plus compliqué. Il y a les conteneurs également. Malheureusement, faut en Parler. Il y a beaucoup de containers à l'abandon qui naviguent entre deux eaux, qu'on n'est pas capable de parfois d'identifier, de détecter, et qui peuvent justement créer énormément d'impact. Non, il reste toujours des pirates sur l'eau. Voilà. Alors dans l'Atlantique un peu moins, mais voilà, il y a toujours des pirates sur l'eau. Et selon les zones et les eaux dans lesquelles on navigue, on peut être confronté à ce genre de situation. Super. On remercie la région Guadeloupe de nous accompagner dans cette belle aventure. Bah, C'est important pour nous en fait de se sentir soutenir par la région parce que ça montre qu'on a un projet vraiment qui a pour but de favoriser l'économie bleue, l'économie verte de, de la Guadeloupe, qui a pour but de montrer également que. Bah, la Guadeloupe est capable de s'investir avec ses skippers dans de tels projets, voilà. Donc euh, aujourd'hui, si on s'appelle bien des, des routes du des de Destination Guadeloupe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a envie que ça soit, On parle de la Guadeloupe dans tous les sens du terme. Pour les couleurs de la région de Guadeloupe, c'est une belle opportunité pour moi de montrer qu'on a un savoir-faire également dans les Antilles, qu'on a un savoir-faire guadeloupéen. Alors là, le départ, c'est le 6 novembre à 13h02, mon anniversaire, c'est le 25 novembre. Le but, c'est d'arriver pour mon anniversaire, donc à peu près mettre 19-20 jours pour arriver. Ça serait plus beau des cadeaux que je pourrais me faire.